Il y en a qui s'associent pour une affaire ou une entreprise avec leur conjoint durant ce passage. La signature des contrats est très favorisée par ce passage dans la maison 7. C'est le bon moment aussi pour officialiser une union de faits ou un engagement sérieux. Pour les prévisions quotidiennes de cette semaine, lundi, la lune sera dans les gémeaux. Votre huitième maison. Les plus chanceux seront les Gémeaux, Verso, Balance et les moins chanceux, les Cancers. Et vous, vous êtes ici, cher Scorpion. Lundi, la Lune sera dans les Gémeaux, donc votre huitième maison. Vous pourriez vous voir devenir euh, assertive dans certaines situations où vous devriez soit défendre vos droits ou défendre les droits de votre famille. À part ça, une journée pas mal productive. Mardi et mercredi, la lune sera dans le cancer, votre neuvième maison. Les plus chanceux seront les cancers, poissons et vous, chers scorpions. Et les moins chanceux, les lions. Donc la lune sera dans votre neuvième maison. Les énergies de cette période sensibilisent votre imagination et votre créativité. Les travaux créatifs et artistiques tels que la musique, la composition et le cinéma sont favorisés par ces énergies. Votre intuition sera particulièrement forte. Votre côté bienveillant et sympathique sera plus accentué. Et votre générosité sera très forte. Alors soyez attentifs aux malveillants qui pourrait en profiter et la considérer comme étant une faiblesse. Jeudi et vendredi, la lune sera dans le lion, votre dixième maison. Les plus chanceux seront les lions, béliers et sagittaires et les moins chanceux, vous, les verseaux, taureaux et Vierge. Donc, la lune sera dans votre dixième maison, surtout Jeudi, vos craintes et vos peurs intérieures pourraient refaire surface, surtout au niveau de votre profession et vos relations professionnelles. Il faut absolument garder le sang froid durant cette période et ne pas prendre des décisions impulsives. Les énergies de cette période sont très délicates, surtout jeudi. Vendredi, la pression s'allègera un peu et les choses seront plus claires et vos pensées seront plus objectives et moins sombres. Samedi et dimanche, la lune sera dans la Vierge, votre onzième maison. Les plus chanceux seront les Vierges, Taureau, Capricorne et les moins chanceux les balances. et vous, vous êtes ici, cher Scorpion. Votre créativité et votre compassion seront très stimulées sous l'influence de ces énergies. Également, le travail caritatif, charitable et le, le bénévolat. Si vous étiez chez vous et que, et que les visites chez les amis seraient limitées à cause de la covid vous pourriez vous détendre avec un film ou de la musique et communiquer avec les amis et les membres de votre famille à travers Facebook, FaceTime, euh, Zoom ou WhatsApp. Surtout avec les personnes âgées qui pourraient se sentir isolées maintenant. Une période amicale, productive, sociable aussi, par excellence. Mais...